Salut salut ici c'est Rexpotam, alors aujourd'hui je fais une vidéo de composition euh, c'est la première que je fais de ce genre là, je vais voir si, si ça t'intéresse déjà euh, n'hésite pas à me le dire euh, tu... J'en profite d'ailleurs euh, bon, pour te dire que tu peux toujours t'abonner à ma chaîne et puis laisser un pouce si, a... si la vidéo t'a plu. Tu peux également évidemment partager cette vidéo si tu veux m'aider et aider des personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Alors ce soir, donc la composition c'est un... un concerto pour piano que j'ai commencé il y a une dizaine de mois maintenant et que j'ai laissé en chantier parce que parce qu'une autre œuvre, s'est mise au milieu, donc mon requiem qui m'a pris plusieurs mois de travail. Et donc là je reprends un peu ce concerto euh, avec euh, bah, tout ce que j'ai pu apprendre durant ce temps-là. Donc, euh, euh, J'avais fait un, une première, un premier brouillon qui n'était pas terminé du, du premier mouvement, qui durait à peu près 8 minutes, euh, mais je me suis rendu compte d'un tas de problèmes, notamment que la partie de piano est absolument pas jouable, euh, c'est limite un piano à quatre mains. <rire> Donc pour un pianiste normalement constitué, ça va être compliqué. Donc je reprends ça. Et puis le deux, la deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, je me suis rendu compte, j'ai également écouté d'autres musiques pour me rendre compte un peu comment fonctionnent les les compositeurs, hein, d'une manière un peu plus analytique. Et je me suis rendu compte que mes thèmes étaient beaucoup trop nombreux et trop compliqués. C'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs dans mon concerto pour pour orgue que tu peux écouter. Euh, N'hésite pas. Euh... Donc, je vais essayer d'une part de simplifier ça, et puis de le rendre jouable, et puis euh, de continuer, et puis d'achever l'œuvre. Hein. Bon, pas ce soir. Aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai passé quelques heures là aujourd'hui. Euh, donc, je vais déjà te faire écouter un peu ce que, ce que j'ai pu produire. Euh, alors, attention, hein, le... c'est un, une version entre guillemets, de développement, c'est-à-dire que les instruments ne sont absolument pas finalisés, le but c'est d'avoir une idée approximative de comment ça va sonner. Euh, bah tiens, je vais te présenter l'orchestre du coup. Donc, euh, alors si je mets en mode éclaté, c'est-à-dire en montrant toutes les tous les systèmes qui normalement sont compressés, c'est-à-dire que, euh, par exemple, les flûtes, il y a, y a trois, trois systèmes, en fait, il y a en haut le piccolo, en dessous une flûte et une autre flûte. Quand je ferme, on voit plus que deux pistes. Pour les clarinettes, c'est pareil, il y en a deux. Les hauts bois, il y en a deux. Les bassons, bah, le basson, il y en a un. Violon, alors les violons, c'est par pupitre. Euh, autant les bois sont seuls par, euh, par instrument, autant les, les cordes, c'est par pupitre. Donc violon 1, violon 2, alto. Violon sel, Contrebasse, le piano, alors le piano il a que deux mains mais je mets cinq voix, <rire> c'est-à-dire qu'il a, généralement pour le piano je compose euh, à deux voix pour la main droite et deux voix pour la main gauche, et il y a également une piste qui est réservée à la gestion de la pédale, et des timbales, parce que, faut faire un peu de bruit, <rire> Et en dessous, ça c'est, ce que je mets en vert, c'est la piste tempo qui me sert à pouvoir prévoir un petit peu le tempo. Quand je referme les choses, voilà ce que ça donne. Donc les deux flûtes, les clarinettes, les hautbois, les cordes, le piano et les timbales. Généralement qu'on voit pas parce que j'ai pas assez de place sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc. Un concerto, comment c'est fait, notamment le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle une forme sonate. Euh, c'est une forme euh, assez classique, qui est une forme basée sur deux thèmes. Pas trop éloignés l'un de l'autre, histoire qu'on puisse euh, faire des racros hein, entre les deux. Euh, et comme c'est un concerto, les deux thèmes, il y en a un pour l'orchestre et l'autre pour le soliste, donc ici le piano. Euh, ces deux thèmes sont répétés deux fois, puis il y a une partie de développement qui fait un gros mix de tout ça. Et on reprend les deux thèmes à la fin avec une petite particularité, c'est que dans les... dans les premières fois avant le développement, le thème du piano est dans un ton voisin. Comme ici c'est en mineur, c'est le ton... le ton majeur associé. Et à la fin, tout à la fin, il reste sur le ton mineur euh, global du morceau. Est mi... On est en mi-mineur. Hein. Voilà, donc c'était pour la petite présentation. Je vais te faire écouter ça je vais euh, certainement discourir un petit peu et expliquer un peu ce que j'ai voulu faire on verra si ça s'entend, je verrai au mixage pour rendre les choses claires et si ça va pas, tant pis, tu verras mes lèvres bouger mais ça fera rien du tout, mais je pense que ça devrait aller euh, voilà, et puis tout en haut j'ai juste mis quelques quelques explications bah, de, de la façon dont ça fonctionnait donc là j'en suis ah euh, bah j'ai écrit les, les deux premières fois, les deux premières expositions, et j'ai commencé le développement. Tu vas voir, je suis parti sur un ton relativement éloigné. Le but sera ce soir de revenir sur le ton principal qui est Mi mineur. Allez, on écoute. Donc cette mitraillette est très moche, hein. on prendra des vrais timbales, des vrais euh, timbales, ce sera plus joli ça, c'est le thème principal. On remarque bien le motif. Hein. Donc là, je le reprends plus doucement au, au bois, enfin aux différents bois. Histoire d'apporter un peu de variété tout en représentant juste le thème. C'est le même thème, il hein. n'y a aucune variation. Et là, un petit crescendo qui va permettre d'arriver sur un pont qui va faire une transition vers donc un sol majeur. Donc le, le ton voisin de mi mineur. Avec un petit accompagnement aux cordes, mais là c'est le piano qui a vraiment le thème. Hein. pour revenir sur Mi-Mineur Beaucoup de timbales pour relancer la machine et c'est la même chose L'heure des variations n'est pas encore venue Commencer à varier en faisant rentrer le piano déjà sur ce thème en apportant une variation sur son propre thème à lui et deuxième pont, alors euh, pour réexposer le deuxième thème, mais la modulation est différente pour toujours arriver en sol. Mais je, je fais varier un petit peu là, donc du coup, à nouveau le thème du piano là, c'est pareil pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport à la première exposition. Et là on module pour aller loin. En La mineur. Et on reprend les thèmes. Donc pour l'instant c'est plus le thème du piano qui est plus présent. Et j'introduis des petits solistes euh, pour donner un peu de couleur. en mineur, on va se rapprocher du thème tel qu'il sera exposé tout à la fin. La clarinette reprend un petit peu le premier thème d'une façon un petit peu différente, mais on retrouve un peu les... les motifs. Et là, on va faire un peu se déchaîner tout ça. Donc, bah, comme je l'ai écrit hein, euh, en haut, là, maintenant, il faut moduler, donc depuis la mineure, et il faut revenir en mi mineur Voilà, donc, je te montre, ceci est dessiné rapidement comme un cochon et avec des ratures, ça c'est un tonnet. Il euh, y a le même à l'écran, hein, parce que je me suis basé là-dessus. Euh, pourquoi je le fais sur papier, c'est parce que ça me permet de gribouiller, justement, c'est ce qui se passe, hein. déjà, j'ai fait des ratures, mais bon, c'est pas le plus important, ce qui est important, c'est que ça va me permettre de dessiner un chemin, donc, on veut aller de la mineur à mi mineur, allez, petit cours prof, euh, des la mineurs, tu le verras, il est là deux fois, il est là-haut, et là, et puis le mi mineur, il est juste à côté du la mineur, alors, soit, on fait très simple. On va de la mineur à mi mineur quasiment direct, euh, quasiment. Limite tu passes un coup en la majeur une septième et paf t'es en mi. Euh, mais c'est un peu dommage. C'est un peu trop simple. Alors moi ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais partir de celui qui est loin là. Et puis on va faire tout le chemin. Euh, alors faut le faire intelligemment. C'est pas évident. <rire> c'est pas évident. Euh, donc je vais réécrire encore 2-3 bricoles notamment ici, il y a un ré donc là, un ré mineur et là c'est un fa donc la mineur alors ce qui est pas mal c'est d'avoir au moins deux enfin, d'avoir deux notes en commun mais pas forcément deux une peut suffire euh... ce qu'il faut éviter c'est de faire la, la diagonale si tu passes de la mineur à ré, par exemple euh, hein, la mineur à ré, là, euh, la mineur à ré, tu passes tu passes de 0 à 2, 2 altérations à, à, sur la sur la sur l'armure, et c'est un petit peu trop. Ça fonctionnerait, hein, mais bon, c'est... Par contre, si tu passes par Ré mineur, Ré mineur, c'est fin majeur, donc tu as une seule, un, mais c'est un bémol, donc tu vas pas dans le bon sens. Pas bien un truc, hein c'est qu'on veut aboutir à euh, Mi mineur, qui a juste un dièse. Bon, après, on peut se balader, hein, on peut mettre des bémols, puis des dièses, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que là, du coup, il y a le ré mineur. Parce que j'ai bien envie de faire ça, moi. Alors, ce que j'ai envie de faire, donc, du coup, euh, ça, on va passer de la mineur à ré mineur. pour une autre couleur. On va prendre. Voilà, on va passer de La mineur à Ré mineur. De Ré mineur à Sol. Ré mineur à Sol. <truits> non, c'est trop fort. Ré mineur. Ré mineur, ré ré Ce qui est bien avec le tonnet c'est que quand tu l'as en haut, tu l'as en bas, et du coup j'étais parti un peu trop là-haut. Euh... Ré mineur, je vais aller à sol mineur. Tu vois, ça gribouille. Hein. Enfin, tu enfin, tu vois. Je vais te montrer. Donc je suis parti de la mineur vers Ré mineur, et Ré mineur, j'ai failli aller vers Sol, mais je me suis rendu compte dans ma tête que ça ne fonctionnait pas, parce que tu te retrouves avec un changement de deux altérations sur l'armature, tu passes d'un Si bémol à un Fa dièse, donc ça ne va pas, je vais passer en Sol mineur. Sol mineur, c'est-à-dire que je descends encore d'un bémol, donc là j'ai deux bémols à l'armature, donc je ne vais pas dans le bon sens. Donc, ça ne va pas, parce que je veux arriver à un dièse à la fin. Donc, on oublie ça, et on oublie ça. Si je pars dans l'autre sens, je vais de La mineur à Fa dièse mineur. Fa dièse mineur, c'est le voisin de La majeure. Donc je me retrouve avec trois avec dièses à la clé. Je vais faire un saut de dingue mais <rire> du coup après 6 mineurs donc de de dièse ah oui bah voilà je vais faire juste une fois un gros saut Alors attention, enfin la façon dont je vais utiliser le tonnet ici, il y a plusieurs façons de faire. Des fois, c'est juste pour retrouver, des, pour pouvoir faire des harmonies rapidement. Là, c'est vraiment pour faire des modulations sur des un peu plus grandes distances. Le but étant d'avoir un développement assez conséquent. Euh, le seul truc qui m'embête, c'est passer de la mineur à fa dièse mineur. Euh... euh... La mineure, le... balancer un Do dièse 7 comme ça, ça va être un peu compliqué. Et tu vois, tout est mineur. Je fais aucun passage en majeur. c'est de la mineur à la majeure hein, avant de passer à Fa dièse mineur. l'un étant la relative de l'autre on va faire comme ça puis comme ça là mon hein, voilà, et donc du coup si je l'écris formellement on va partir de la mineur on va passer à la majeure puis à Fa dièse mineur puis à si mineur puis à mi mineur voilà le chemin. Voilà. Euh, bon. Après toutes ces tergiversations, n'est-ce pas On va utiliser la chose. Hein. Donc j'ai écrit ça. Euh... J'ai un problème de place sur ce bureau, mais chut, ça ne se voit pas. <rire> euh... On va, faire comme ça. on va faire comme ça, alors là, bon bah du coup on peut fermer celui-là, hein. et on peut fermer ça. Donc du coup, en plus là j'ai une jolie septième, alors ce que je vais faire c'est que la dernière note de mon accord, euh, bah ça fait une tierce picarde, hein. du coup on se retrouve déjà de la mineure à la majeure, donc tous les mi, pardon tous les dos, vont se retrouver diésé faut juste les choper, où est-ce qu'il y a des dos Il n'y en a pas tant que ça, hein. donc si on réécoute juste la fin pour voir un petit peu, la tierce n'est pas très présente, hein. ce qui est pas plus mal. Voilà, tu vois, ça marche tout seul, hein. derrière une septième, j'ai le choix euh, de mettre un majeur ou un mineur. Du coup c'est ce qu'on appelle une tierce Picarde, c'est-à-dire que le ton est mineur, mais la dernière note est un accord majeur euh, avec la même la même la même tonique. Ça a un nom, mais je sais plus. Pas fait assez de solfège, c'est pas rentré dans le crâne. <rire> Alors du coup, comment on se retrouve en majeur On va profiter de la chose. Petit rappel, l'exposition du piano. Et dans le ton voisin de mi mineur, qui est donc sol majeur. Donc là, on est déjà en majeur. On va en profiter. Qu'est-ce que t'en penses-tu, cher ami Je vais aller au bon endroit, puis ça va aller bien. Euh... Bon, du coup, est-ce que je réexpose le deuxième thème comme ça, brutalement Ou est-ce que je décide que d'un seul coup, le piano, pourquoi pas il aurait un petit bout du premier thème. Hein C'est au piano de relancer pour le coup là. Donc on est en la majeure. Expliquons à tout ce petit monde que nous sommes en majeur. Ah il oui, fait beaucoup de bruit, donc je disais là, nous sommes en majeur, donc effectivement, il y a trois dièses à la clé. J'ai pas besoin de les répéter ici. Ça change, hein? Euh, on va poser la basse. Je verrai ce que je fais de tout ce truc. Hein. Au niveau euh, dynamique, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Alors, ok. Sauf que ce Fa dièse, là, je ne le sens pas du tout. Euh, on a un Do dièse en haut. Alors, attends. Non, bah du coup, on va revoir l'harmonie. Hein, parce que je peux pas calquer l'harmonie directe. Euh, déjà, un peu de basse que dit entre. Ensuite, là, j'ai un Do dièse. Donc, soit je reste en là. Soit c'est un Fa dièse. Soit c'est un Do dièse. Donc un accord de Sixte. Mi. Do, ça peut être un La à nouveau. On est en majeur. Hein. Donc ça qui dit ça, c'est un troisième degré. Un troisième degré, c'est pas... Je te dis n'importe quoi tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Un troisième degré, c'est forcément en classique. C'est forcément un renversement du premier degré. Donc c'est quand même un La. Euh... Donc... Un moment. Euh, là, je suis sur la. Donc là, on va laisser ça. Ça me va très bien. Mi. Bon, du coup, ça, c'est une note étrangère. D'accord. Mais c'est pas grave. 4, 5, 1. Ça, ça fonctionne nickel. Il euh, y a juste le Mi où je suis pas sûr. Parce qu'en fait, comme j'ai une prédominante ici, je ne peux pas être directement en dominante. Donc ça veut dire qu'on va retomber sur un là ici, ou un de ces renversements. Euh... Voilà. D'un classique et d'un commun, il n'y a pas de problème. 4, 5, 1, poum <rire> euh... Ouais. Donc du coup, on va compléter un peu le le tableau. Alors. Donc on a bien dit qu'ici, c'était forcément un reversement de là. Donc, c'est à nouveau un là, on va rester comme ça. Hein. À moins que je mette une quinte ici. Donc, après, on a dit qu'ici c'était donc une quinte, un hein, mi-sol-ci. Si. Puis un là. Alors, du coup, si je fais ça, parce que. Les pianistes sont bien gentils, mais ils ont des petites mains, les gens-là. Au-delà du, du docteur, c'est compliqué. Alors là, euh, ça fonctionne pas. Faut que je mette un peu plus de mouvement à la main gauche. Du coup, je le sens comme ça, hein. Et puis là, ben, on a de la chance, hein. Je... ça s'est fait vite faire hein. euh, ce qu'on peut faire c'est mettre une note étrangère qui intéressant c'est que tu vois le thème était pré présenté deux fois avec des alternances main gauche et main droite enfin pupille de violon 1 et 2 <rire> je me comprends heureusement ça en fait toujours un euh, donc du coup si on veut récupérer ce même genre d'effet tu vois en fait la basse elle est dessinée deux fois donc on va faire la même chose ici Euh, sauf que j'ai horreur de ce genre de racro voilà Il n'y a plus qu'à dire ici. Euh... Donc on va laisser passer quatre mesures avant d'entrer, de faire entrer la deuxième voie. Euh... Ici. Donc du coup, là on est en là. C'est toujours un accord de là. Faut aussi que ça se chevauche pas, que les deux voix se chevauchent pas. Et en même temps, que ce soit jouable par un pianiste. Donc, en gros, tu as le droit à une octave. Dans des cas particuliers, tu peux aller à peine au-delà, mais il faut éviter. Tu vois déjà, ça, c'est pas super jouable. Enfin... Si, c'est jouable. À ce tempo-là, c'est jouable. Mais tu vois, là, là, on est limite de ce qu'on peut faire. Et là... Pardon. Je garde le motif visible. Euh... Et puis là, on va conclure la phrase. 4, 5, 1. Et sauf que là, du coup, c'est complètement fermé. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder la quinte. En fait, non, même la. Si la quinte. Attends ah, voir. Vaut mieux mettre la quinte en bas et la tierce au-dessus pour des raisons d'acoustique, euh, c'est-à-dire que euh, dans les, les harmoniques d'une note, tu as la note, as son octave, puis sa quinte, puis sa tierce, puis sa septième, en fait c'est à chaque fois que tu divises par deux la, la fréquence, et du coup c'est des notes à chaque fois beaucoup plus aiguës. C'est pas toujours joli de le contrecarrer, ça peut avoir des effets de style, mais c'est pas toujours joli. Donc on évite. Ouais, euh, pour, pour l'instant j'ai pas mis de pédale. 1, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. Euh, donc si on rejoue ça. Voilà, c'est mignon. Le but n'est pas forcément de faire quelque chose de compliqué. Le but est de fournir euh, un thème qu'on va étoffer Donc là, on est en la mineur. Non, pardon, on est en la majeur. Semblait bien que ça sonnait majeur. <rire> Donc le piano a commencé à introduire des choses. Euh Du coup, comme il a réintroduit le premier thème, on peut peut-être le redonner au violon, pendant que lui va jouer son thème à lui, euh, qui était l'origine en fa majeur. Euh, donc là, du coup, en la majeur. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre. Bah déjà, je vais laisser tout le monde passer un peu. Tac. Hop là. Changement d'armure, donc double barre. Ouais, bah lui en bas il est, il est pas... <rire> 13 et 15, 28 et 10, 38. Ce qui est intéressant c'est que ici... Pour l'instant, j'ai absolument fait aucun effort sur la, le tempo. Pour l'instant, je fais couler des notes. Euh, pour le tempo, on verra après. Je l'ai fait un peu au début parce qu'en fait, comme c'est repris d'un ancien draft, ben j'avais déjà un tempo un peu défini euh, finement avec des gros gros guillemets, euh, c'est-à-dire plus par section. Mais là, euh, là, là, j'écris de la note. Hein. Là, le but, c'est de commencer à produire quelque chose. Je suis en mode, euh, en mode, on évite la feuille blanche. <rire> Donc, du coup, bah, je vais reprendre ce que faisaient les violons dans leur intégralité, sauf que là c'était en mi mineur et que donc ça passe en la majeur. Euh, donc, on est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin d'indiquer des dièses qui sont sur leur nature. Voilà, donc pareil, hein, c'est du là. Hein. Euh, j'ai déjà voir par rapport au piano ce que ça donnait la la si do do ré mi mi do fa sol mi la et ça quelque part ce sera la partie d'alto j'imagine on va voir par rapport à ce que j'ai là qui a l'air de coller assez bien donc l'alto Voilà. Euh, ouais. On sent comme une septième ici. Hein. Bon, on va voir. Euh, alors par contre, du coup, je vais reprendre ça. Donc à la base, et on va voir ce qu'on en fait. Histoire de respecter l'harmonie que j'ai dessinée. Euh, donc du coup. Donc au début ça allait hein, puisque de toute façon j'ai vérifié que ça collait avec le piano. Donc tout ça c'est bon. Là ici par contre on a un Ré, je peux pas avoir un Do aussi. Là, la renversée. Mi, donc un accord de quinte, fin de cinquième ton, de, de dominante, hein, voilà. Euh... Là, donc on se retrouve sur le premier. Euh, donc pas facile d'avoir ça. Ceci dit, c'est de passage. Ré fa dièse. On sait qu'on est en... en ré majeur. Enfin, pas de souci, hein. ça la mettre sur tout ça. Euh, mi. Mi celle-ci. Hmm, ça m'a l'air bien pompeux à souhait. Donc du coup euh, j'ai trop de j'ai trois mesures de trop. On va essayer d'être un peu malin et de faire quelque chose de joli. Euh... Tu vois par exemple ça et ça je vais pas les mettre là parce que sinon ça va pas être joli. Donc je vais enlever celle-là. Par contre je vais voir la transition. Alors attends. Euh donc du coup ça pour l'instant bon c'est effectivement hein, on est d'accord qu'ici ça commence à à moins marcher euh, ce que je peux faire c'est voilà mettre 5 euh, pardon 4, 5 mais du coup, en renversement. Ou alors carrément, hein, comme ça. Hein. Ok, et généralement, le violoncelle, c'est juste la même chose, mais octave. Il va y avoir des moments où ça change un petit peu, mais c'est pas obligé. Euh... Mais j'ai envie qu'il y ait quelques petites différences. Donc on va faire ça. Euh, 4. je détire, ok d'accord, là, Domi, on va renforcer un peu le sentiment de, euh, de tonique renversée Et là je reprends les schémas que j'avais écrits en hein, tant qu'affaire. faire. Euh... Donc là c'est joli ça ou pas? Ah, on est d'accord que ça marche pas. Hein. Ça c'est très pompier. Hein. Je vais mettre un premier reversement ici. Hein. Pam, pam, pam, la quinte. Elle apporte rien, elle est moche. C'est pas très joli. là il peut pas y avoir un hein, parce que comme la phrase elle est là voilà euh... ouais, c'est un peu mieux ça Ok, maintenant on va reprendre la partie de piano d'origine. J'ai combien de mesures de... Oui, j'ai besoin de combien de mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 33, 46. là je copie hein. euh... je m'occuperai de la transposition bah maintenant du coup <rire> euh, c'était en fa pourquoi ça commence par un seul c'est original Mais ça a l'air d'être ça. Donc là du coup, euh, ben c'est pas compliqué, hein, tu montes tout d'une tierce. Sauf que bien entendu ça va pas être ça. Hein. <rire> Maintenant faut tordre le machin, pour que ça rentre dans le moule. Donc l'harmonie, on a vu ici, c'est la do. Là, ça peut être un mi ici. Hein. Euh... Ré, mi. La Ré Mi Do. OK donc ça c'est une chose. Attention, on peut encore, mais bon. J'ai l'impression que la partie de main gauche du piano n'est pas top mais bon Tant que tu ne me mets pas des quintes parallèles ça devrait fonctionner <rire> Je sais pas ce qu'il y a eu là, je pense que j'ai poussé le truc un coup trop haut ou j'en sais rien euh... Donc, évidemment, là, j'ai pas encore réharmonisé, donc ça colle pas du tout. Hein. C'est un accord de la. Et donc là, on doit arriver sur un accord de ré, et ben voilà, très bien. Euh... mi. La do mi. Ensuite, on reprend ça, bah du coup, même faute, même correction. Euh... Là par contre... Tout c'est un accord de là normalement. Ouais. Mi. Sol ci. Donc le sol va bien. Par contre là ça peut pas être un ré. Mi, accord La, Ré. Donc Ré Fa La, hein, on est d'accord. Hein. Je remonte un peu parce que j'ai pas de Fa, j'ai pas de tierce. Et Mi, donc c'est un accord de dominante. Donc on va mettre une petite septième. Et là, donc du coup on arrive sur le Do, la tierce du La majeur. C'est ce fois qui me gêne. je juste ce petit massage là, Hop. Ça, ça marche pas. Donc là évidemment, hein, ça, c le but c'était de faire ça. Hein. Ce que je peux faire, c'est ça aussi. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est ici. Là, j'ai repéré ça. Euh, les violons 2 ont mi, ré. Et le piano a fa, mi. Donc ça frotte un poil trop. Euh, ensuite, là, j'ai un si. Et là, j'ai un la. Donc de toute façon, ceci là est forcément pas bon. Bon. Hein. mettre un là donc là je peux descendre ça comme ça mais par contre du coup Là, elle est, elle est étrangère à l'harmonie, mais c'est pas forcément gênant ce que je peux faire aussi, c'est ça. Euh, le si, je vais mettre là, histoire de compléter le, le dessin. Je suis pas complètement convaincu du truc il y aura certainement des retouches ça permet d'avoir déjà une première approche euh, donc là il y a 14 mesures je dirais donc ça fait 23 voilà euh, L'état timbales pour l'instant je m'en fous donc si je rejoue un petit peu ce petit passage là donc là il n'y a pas de bois hein. donc là on est sur la partie en la majeure et on va vouloir aller vers Fa dièse mineur. Même armure. Alors deux choses. La première c'est qu'ici on n'est pas sur la même euh, la même. Euh... Ah oui, personne n'est sur la même la même dynamique en fait. J'ai un souci dynamique là. Donc voilà, euh, on va s'arranger pour que ça, ça sonne suffisamment bien. tout le monde au même endroit et donc tout le monde réduit de la même manière encore une fois hein, c'est juste du travail hein, c'est pas du tout euh, voir ma vidéo sur le, sur l'humanisation c'est pas du tout ça euh, au final hein, ça c'est vraiment un travail euh, grosse maille euh, d'accord donc ça c'est la première chose euh, l'harmonisation de ces trucs là ensuite mon pourquoi je disais ça c'est que je me rends compte que on passe une dynamique qui est forte, a une dynamique qui est double forté, donc évidemment ça se fait pas comme ça, on met quand même un petit crescendo histoire qu'on histoire qu puisse arriver sereinement sur ce machin là sans être surpris Okay, pourquoi pas, le, le décrescendo. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est ici, là. Palatam, pam, blam, et on repart. <rire> ça, ça m'embête. Est-ce que tu vois, me vois venir, là, avec mes gros sabots euh, Donc du coup, ben... Euh, ce que je vais faire... Ça, c'est la magie de l'ordinateur. voilà, une soudure, <rire> euh, un accord de fin, euh, la majeure, puis on repart en la majeure, parce que tu vois bien, c'est la phrase suivante, c'est, non, il faut que les phrases s'enchaînent, donc du coup voilà, on fait comme ça, et normalement ça doit s'enchaîner un petit peu mieux, Fais moi ça ici déjà parce que ici c'est pas joli hein, ce que je viens d'écrire là, voilà euh... Donc du coup on voit bien qu'ici ça va pas hein. Normalement ça passe parce que bah, c'est juste une octave hein, Donc un pianiste euh, correct, un pianiste normalement constitué même peut faire ça. Par contre, ce qui est là, ça ça marche pas. Ouais, j'ai un truc qui m'embête ici me semblait bien, là, il y a un do, là, il y a un ré. Euh, ben, voilà, hein Parce que là, il va y avoir un frottement, mais les passagers, Ça me, ça me gênera peut-être moins. Que on n'a pas fini. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait plein de changements de d'harmonie. Euh, là on est sur un beau la majeur, bien flambant, bien machin. Sauf que.. Je remets ça. Voilà, petit, on le voit. Ouais, c'est. Ouais, hein, voilà. Euh... Après le la, on passe en fa dièse mineur Donc cet accord-ci est faux. Ça doit être un fa dièse mineur. Donc je vais commencer par le mettre, et euh... fa dièse, la dièse, do dièse. Non mineur, fa dièse, la do dièse. Euh... Donc doucement sur la quinte. Hein. Euh, non, c'est bête ce que je fais là. Euh, ok, euh, donc du coup, qui dit finale euh, fa dièse bah, le L'harmonie d'avant, c'est forcément la septième de dominante de fa dièse mineur. Donc rrr, fa dièse là, do dièse, do dièse, 7. Ici c'est un do dièse 7. Do dièse, mi dièse, sol dièse, Est-ce que je lui mets euh, une septième au piano Ouais. On est bien d'accord que le sol est dièse. Hein ouais, il est dièse, il est dièse à l'harmonie. Euh... Par contre, le mi est dièse aussi, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, là, j'en ai pas des mi. Il n'y en a pas sur celle-là. Euh... Pour l'instant, je peux pas l'entendre parce que là, c'est pas corrigé, donc ça va faire quelque chose d'absolument affreux. Donc, il faut corriger ça. Do, mi, sol. Tu m'explique pourquoi il y avait un, un sol dièse Il a à, à l'armure, quoi. Enfin, je veux dire. Do, mi, sol. J'inverse juste les deux, comme ça, du coup, là, j'ai ma, ma septième. Donc là, euh, oui, ma septième. Et donc, euh... ouais, mais ça, ça se résout comme ça, hein Euh, oui, ça se résout en montant, là. Par contre, du coup, les dos. Oui. Ouais, c'est pas grave, il y a une inversion des deux, des deux pupitres, c'est pas forcément gênant. Ça peut même être rigolo. Euh, là, alors, quand on ferme le truc... On a les deux sur la même voie, donc on se dit, il va être dièse aussi. Sauf que comme c'est deux voies séparées, il va falloir utiliser une petite astuce de Noteworthy, euh, qui est assez bien foutue pour ce truc-là. Alors attends, il faut que je trouve la dernière armure. Elle est là. Alors là, c'est une petite astuce que je te délivre. Alors, l'important, je vais modifier l'armure pour tricher. Déjà, et d'une, je la cache. Donc là, on est à la fin, et je remets l'armure... On est à la fin de la mesure, c'est important, parce que si jamais il y a une tourne à ce moment-là, il faut pas qu'on voit. Mais par contre ici, là je vais tricher, je vais dire, eh hey, au fait le mi, il est dièse aussi. Et voilà, donc là le mi sera dièse, mais sans mettre une, une altération qui est visible. C'est, voilà. <rire> Petite astuce. Donc du coup, là on se retrouve avec un do dièse 7 qui est donc la dominante, septième de dominante de fa dièse mineur <rire> ça marche juste tout seul quoi c'est magique euh... c'est bourrin parce que je fais la la transposition en un seul en une demi mesure en plus, alors là c'est un truc de dingue euh, ce qui peut être rigolo c'est de prendre la, cinquième... la dominante de la dominante donc do dièse ça fait sol dièse et met ça ici hein voilà sol dièse si dièse ré dièse faire notre répété ici. Donc on prend la même astuce, sol dièse, si dièse, ré dièse, ou alors je le mets là le ré dièse plutôt, et là donc du coup lui je lui mettra un sol, hein, voilà, et puis donc là Euh, ça fait beaucoup de sol d'un coup là, ouais, comme, euh, comme au piano, bon, y'a voir un peu ça marche d'un point de vue harmonique, d'un point de vue mélodique c'est pas joli euh... là déjà on va faire ça ouais, juste ça, tu vois, ça change déjà le truc euh, est-ce que je fais ça Je suis obligé de redescendre sur le Fa. C'est pas mal Qu'est-ce qui se passe en bas Pourquoi lui il est décalé Parce qu'il y en a trop, c'est ça ouais. Bah oui, puisque j'ai enlevé une mesure pour euh, quand j'ai fait mon... Ma petite soudure. Euh, ok, donc là on est bien, et donc là on est en fa dièse mineure, après encore si mineurs et avant d'arriver au mi mineur, on va y arriver, c'est des astuces comme ça qui font que, est-ce qu'on peut juste réécouter ce petit bout là, pour se rendre compte, euh, bah tu sais quoi, on écoute ça et puis on, on s'arrête là pour aujourd'hui, Ok, euh... juste ouais, pour que ce soit joli, tu sais quoi, moi je vais continuer, euh... rendez-vous au prochain épisode